Nous à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père céleste, nous sommes très reconnaissants à votre égard. Parce que tu fais beaucoup de bonnes choses. Et tu nous aimes tant. Raison pour laquelle nous sommes venus pour te louer et te glorifier. Père éternel, tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Tu connais toutes choses, Père éternel. So Tata, donne-nous la bénédiction. Donne-nous la, la, la bénédiction qui convient. Et donne-nous beaucoup de force et de courage. Afin de continuer sur Chemin pour être et bandes et un pour ce matin, nous sommes venus ici pour te glorifier. N'attend pas les lots pour la coupe. pour te On a pour sans oulà. Yo, parce que tu es tout pour nous pas bataille aux amants sont pour sans toi. Il n'y a pas la vie pour nous. Ce qui te au thé pour moi. Une bonne Nous te remercions parce que nous avons la responsabilité qui est venue de toi-même. Fais en sorte que le service divin de ce matin soit tenu par toi-même. et Bénis les frères et sœurs, le serviteur de ta maison, et surtout nous prions pour nos porter des bénédictions. Donne beaucoup de courage et de force Et de courage Surtout beaucoup d'intelligence pour nos conseils de bénédiction Pour qu'ils parviennent à prendre de bonnes décisions Pour qu'ils parviennent à prendre de bonnes décisions pour en envie de bonne marche de ton œuvre. Ici, nous nous prions, nous souvenons, au Père éternel, pour ceux qui sont malades. Nous prions aussi pour ceux qui ont perdu les lèvres. Ceux qui sont dans des souffrances. Et surtout, les âmes de l'au-delà. Nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays et surtout dans tous les pays du monde. Même s'il y a le virus qui nous menace, nous n'avons rien à craindre parce que nous nous soumettons sous ta main Paternel. Parce que chez toi, sous ta main paternelle, nous sommes dans l'abri de toute surprise et désagréable. Sois avec nous pour ce service divin, Père éternel. Que ton esprit saint, seul, puisse nous enseigner. En unité d'esprit avec notre apôtre de l'Élysée, apôtre patriarche. Nous vous demandons ceci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers invités, nous souhaitons tous le bienvenu à l'hôtel. Nous vous souhaitons tous le bienvenu à l'hôtel. Pour ce servi du vin de ce matin, nous avons une parole qui est tirée de Jacques. Chapitre 5, 16e verset B, c'est-à-dire deuxième extrait. Nous avons je peux lire La prière fervente du juste a une grande efficace Jusque là, prenez place Et les choristes peuvent nous entonner un cantique en Christ, je suis très heureux ce jour d'être parmi vous pour ce service divin. C'est pour cela que je suis d'ailleurs très reconnaissant. Et en outre, je remercie aussi l'Éternel pour l'opportunité. Bien aimé, nous devons vraiment faire ce qui est possible pour en profiter de ce que Dieu fait pour nous. Parmi les biens que l'éternel a fait pour nous, on peut citer les service divin c'est un grand bien en regardant la période dans laquelle nous nous trouvons on peut dire que nous sommes dans une période de disette on ne pouvait même plus attendre de la parole de Dieu mais Dieu nous aime il a fait le nécessaire pour que nous ne puissions pas être comme ça sans toutefois à entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a ce vie divin. Mettons ça en pratique. Nous voulons tirer en profit chaque vie divin qui se passe. Même si aujourd'hui la communauté ici est vide, mais vous êtes dans des maisons vous êtes en train de suivre le service du vin mais ce n'est pas différent à une personne qui est dans la communauté là où elle est en train de, de, de tenir le service c'est pourquoi nous devons tirer à profit de tout service du vin être présent peut-être chez toi dans ta maison avec euh, la télé pour suivre. Ce matin, en préparation de ce service divin, j'ai lu un passage biblique. N'attend à qui mal au bambou dans psaumes et comme à mina banzembo chapitre 130 na mocapo ya kama moca na tout comme ça verset 6 b danser la motoba là l'auteur de psaumes chante j'ai dit je cite bambat Moembi moi et bien azali colobaboué <coughs> mon âme attend compte sur l'éternel plus que les gardes ne comptent sur les matins. Qu'est-ce que cela veut dire Chers frères et sœurs, nous devons compter sur l'Éternel. Parce que l'Éternel a tout. Quand l'Éternel te protège, ce qui nzambe aucun mal ne peut arriver. Si on dit, je compte sur toi, c'est que on donne à la personne-là toute notre confiance. On donne à la personne-là toute notre affection. Et nous sommes sûrs qu'il va nous aider à toute situation raison pour laquelle nous devons vraiment avoir beaucoup d'estimation à notre Père Céleste. Il est omniprésent. Il est omniscient. La seule personne qui est partout au même moment, c'est Dieu. La seule personne qui connaît toutes choses, c'est Dieu Lui, il fait des choses par, par, Peut-être nous, on ne comprend pas tout de suite C'est pourquoi En Esaïe, chapitre 55, verset 9 Écoute Nana Mukanda Isaïe chapitre 55 verset 9 Il est écrit que autant la terre est au-dessus de la terre plutôt et comme m'y être nalolenge m'abelé et m'abelé ezan nasé ya likolo autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées mes voix au-dessus de vos voix. Le lengue moko makansi nangai et tombami liboso makansi nabino pe banzela nangai nous ne voyons pas la même chose avec lui. J'ai suivi lors du service de la Pentecôte. lapôtre patriarche disait que si nos calendriers a été bouleversés, ce qui m'a dit le calendrier de Dieu n'est pas bouleversé, parce qu'il fait des choses à sa manière. Chers frères et sœurs en Christ, Chez notre Père céleste, Lazare n'est pas de Dieu. Parce qu'il a déjà planifié toutes choses. Revenons à la parole du jour. La prière fervente du juste est efficace. et kananguya quand est-ce qu'une prière peut être fervente ou agissante Si seulement cette prière est emplie d'une foi d'enfant. Si seulement cette prière-là est emplie de la confiance. Et si seulement si cette prière-là est en plus de l'espoir. Et si cette prière est emplie de l'humilité. Chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, chers visiteurs. Par rapport, par, par rapport à l'humilité, je peux vous donner un exemple euh, biblique. Il y avait un jour deux personnes qui sont allées euh, au temple pour prier. Il y avait un pharisien et un publicain. Osala ki na mo pharisayo na mo publicano mais le pharisien en premier lieu frappe pas la poitrine pour prier. Mon pharisayo ndemo tobanda ki mpona ko bon de la. Oh Dieu, sois apaisé vers moi. Pona ko le bete nzambe za la pembe Je ne suis pas comme d'autres personnes qui sont ravisseurs, pillards, adultères. a adultère. Na zali le et même pas comme l'autre ici Ce publicain exauce ma prière Et tandis que le publicain avait prié Il n'a même pas voulu oser de lever ses yeux au ciel Il avait prié au oh Dieu Aie pitié de moi. Moi, je suis un pécheur. Exauce mes prières. La Bible nous renseigne que parmi les deux, c'est le publicain qui était rentré chez lui justifié. Je ne sais pas comment nous prions. L'attitude qu'avait connue le publicain, c'était pas bonne. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs en Christ, nous devons imiter le, le publicain. Et en faisant cela, notre prière sera forte. Et notre prière sera agissante. On a aussi parlé d'un homme juste. Quand est-ce qu'une personne peut être juste s'il fait la volonté de Dieu, s'il évite des péchés, de, de, de nous devons tout faire pour être juste aux yeux de l'éternel. Un homme juste, c'est celui-là qui marche très bien, vraiment très bien. Et quand vous regardez euh, les serpents, comment les serpents marchent En le voyant, tu n'as même pas l'idée. Parce qu'il fait semblant de partir, de revenir ou de, de partir d'à côté. De telles personnes ne sont pas justes. Je, je, un jour, nous étions avec notre apôtre du district. Il avait donné l'exemple. Il avait donné un exemple par rapport au péché. Donc, nous devons fuir les péchés, chers frères et sœurs, pour être juste. Il avait donné l'exemple d'un hamson euh, et l'appât. Comprenez, quand le poisson vient pour avaler la l'appât, les poissons ne voient pas l'hameçon il prend seulement pour avaler mais quand la, la paille est avalée comme il y a l'hameçon dedans je vous dis le poisson est attrapé par les, les pêcheurs donc quand on est en train de pécher C'est bien bon Mais c'est un piège que le diable a placé dedans Il y a d'autres péchés qui font plaisir Mais au-dedans de ce péché là Il y a des conséquences néfastes alors nous devons éviter des péchés. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous devons prier à toutes choses, en toutes situations. Nous allons prier sincèrement pour le Saint-Esprit. Et nous prions aussi pour les choses spirituelles. À leur temps, les apôtres avaient demandé à Jésus-Christ de leur montrer, de leur montrer comment on peut prier. Et c'est par là qu'il les a enseigné la prière de notre Père. Bango, le Biso Et si nous regardons bien, ce qui, totale, madame, ce qui importe dans la prière, où est à la Losambo, ce n'est pas une prière kilométrique qui doit être exaucée, mais ce qui importe plus, c'est l'attitude de celui qui prie pour que nos prières soient exaucées nous devons avoir une attitude telle qu'on a fait on a dit euh, jadis ici éviter éviter des choses euh, qui n'est pas importante qui déplait à notre Père Céleste on peut prier du matin au soir, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, cette prière-là ne peut pas être exaucée. C'est comme on fait les dieux des balles. Ils ont prié du matin et du soir, quoi, du matin jusqu'à midi, sans toutefois qu'il y ait l'effet pour euh, brûler le, le, le, le bois qui était mis. Parce qu'ils faisaient des choses à l'encontre de notre Père Céleste. Nous devons tout faire pour plaire à notre Père Céleste. A l'instar d'Elie, il était une personne de la même nature que nous. Il avait prié pour qu'il qu n'y ait plus la pluie dans le pays. Pendant trois ans et six mois, il n'y avait plus de pluie. Et après, il avait aussi prié pour qu'il y ait la pluie. Et il avait pris en abondance. Et la terre avait donné son fruit. Faire la volonté de Dieu cher c'est d'être en communication avec notre Père Céleste et pour que nos prières soient exaucées nous devons faire la volonté de notre Père Céleste parce que la prière c'est une possibilité que notre Père Céleste a donnée à l'homme D'être en communication avec lui. Pour toutes choses qui nous dérangent, il faut dire à notre père Céleste chez notre père Céleste, il connaît d'abord toutes choses. Mais quand nous avons une situation trouble qui nous fait déranger, il n'y a pas une autre personne que nous pouvons dire. Nous disons toutes choses à notre Père céleste. Vous comprenez, chers frères et sœurs, il n'y a pas un sujet tabou. Il faut lui tout dire. Parce que c'est à lui qui est la vie. Le futur d'une personne humaine appartient à notre Père Céleste. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous assiste à tout moment. Et souvent il fait des choses merveilleuses à notre égard. Nous voulons que cette parole, chers frères et sœurs Renforce notre foi Pas seulement aujourd'hui Mais jusqu'au jour du Seigneur Amen Amen Dieu est grand, nous avons notre apôtre Christophe Kabongo qui est aussi avec nous ici. Il peut venir servir à l'hôtel et pour ce faire, nous demandons à la chorale pour préparer le chemin. Frères et sœurs dans le Seigneur. Bah ling basi pe mi bali katina Christo. Il est dit dans l'épître aux Hébreux ce qui suit. Et comme ami na mukanda ya baebele o elobi boe. Le juste vivra par la foi. Batoabo sembo bakozala na bom moi katina bondimi. Cela veut dire que sans la foi. On et peut pas. Foi, on ne peut pas. Ceux qui on ne peut pas vivre. Parce que la foi nous permet de croire que Dieu existe. Et quelque part, il est dit celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe. Et si comme et ici il a été question de la prière du juste. L'apôtre nous a dit que la prière c'est le moyen par excellence par lequel l'homme entre en contact avec Dieu. Le mais comment on peut s'adresser à un Dieu en qui on ne croit pas l'existence Si nous ne croyons pas que Dieu existe, comment allons-nous lui adresser nos prières Et dans l'enseignement de Jésus, il avait dit Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien aimés frères et sœurs en Christ. Basi Quel est le contenu de nos prières? Qu'est-ce que nous recherchons dans nos prières auprès de notre Dieu? Des fois, vous allez constater que dans nos prières, nous, nous nous préoccupons de ce qui concerne notre existence terrestre. On multiplie des paroles pour expliquer à Dieu ce qui nous dérange sur le plan charnel. On multiplie des paroles pour expliquer à Dieu ce qui nous dérange sur le plan charnel. Peut-être ce qui concerne notre santé, ce qui concerne notre vie professionnelle, ce qui concerne l'avenir de notre famille. Et pourtant, le Seigneur Jésus a dit Cherchons d'abord la justice et le royaume des cieux. Là, nous devons comprendre que nous devons nous soucier d'abord de notre vie spirituelle. Parce que c'est ce qui va nous pousser à rechercher la justice de Dieu. Cette justice veut nous amener dans le royaume éternel. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit, un juste c'est celui qui fait un effort pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Et de notre propre force, nous ne pouvons pas y parvenir. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus nous a dotés de dons spirituels. Et l'apôtre patriarche a dit, l'esprit que nous avons reçu a pour mission de nous transformer. Quel est l'effort que nous faisons pour atteindre cette stature de notre Seigneur Jésus-Christ en nous Si chacun peut comprendre que je, je suis faible à tel endroit, dans tel aspect, et dans sa prière de tous les jours, il demande l'aide de Dieu, à travers l'efficacité du Saint-Esprit, nous recevrons les forces nécessaires pour vaincre nos faiblesses. Et là, nous serons appelés les justes de Dieu. Mais quant à notre existence terrestre Nous devons nous battre comme tout le monde pour survivre Il y a pas mal de métiers ici bah, qui permettent aux gens de gagner leur vie Et nous ne pouvons pas croiser le bras et dire que nous sommes enfants de Dieu Dieu va nous venir en aide non, nous ne pouvons pas perdre notre temps en priant tous les jours Donne-nous le pain de ces jours, donne-nous le pain quotidien Tant que nous ne faisons rien nous ne recevrons pas ce pain là voilà pourquoi nous devons utiliser notre force et notre intelligence pour faire quelque chose afin de survivre et ce que nous nous faisons notre Dieu va déposer sa bénédiction là dessus Mais nous devons faire un effort pour que notre état spirituel soit juste devant Dieu. Être aussi juste, c'est penser à l'avenir de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier aussi pour le développement de l'œuvre. Et lorsque nous serons dans cette unité spirituelle Lorsque nous croyons fermement que notre Dieu existe Nous allons comprendre que nous n'avons pas de revendications à faire auprès de notre Dieu Nous allons comprendre que tout ce que Dieu peut nous donner c'est une grâce et là nous allons auprès de lui à travers nos prières avec beaucoup d'humilité nous devons nous armer aussi de la patience car tout ce que nous demandons à notre Dieu il n'est pas obligé de le faire à toute affaire cessante nous gardons notre patience et il va réagir à temps opportun Et celui qui n'a pas la vie de prière n'a pas la foi Celui qui n'a pas la vie de prière n'a pas la foi Nous ne devons pas prier seulement dans le cercle familial mais le Seigneur Jésus en son temps il le faisait aussi À chaque moment il pouvait aussi se retirer à l'écart pour prier Prenons aussi le temps de prier personnellement pour tout ce qui concerne notre vie spirituelle Dans l'humilité et dans la patience L'Éternel nous accordera plus que tout ce que nous pouvons demander en parole. Que l'Éternel nous bénisse aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Comme a dit l'apôtre ici, nous devons mettre un accent particulier sur les choses spirituelles. Raison pour laquelle il a dit « chercher premièrement les hommes des cieux. » Nous devons créer de l'espace au Saint-Esprit. Faire mourir l'ancien Adam. Nous voulons que le Saint-Esprit nous prépare pour le Royaume à venir Parce que le Saint-Esprit est le créateur de la ville à venir Il est en train de nous préparer pour cela c'est pourquoi nous avons dit ici avant que, que nous ne devons pas être esclaves des de choses de, chose de, de, chose de, de, chose de ce monde. Et nous devons faire un effort pour être toujours en communication avec notre Père Céleste. Et nous devons faire un effort pour être toujours en communication avec notre Père parce que là où l'esprit de Christ agit Dieu est là Christ est en, en, en œuvre Et nous avons la liberté Il n'y a aucune chose qui peut nous perturber C'est pourquoi nous devons encore beaucoup prier L'apôtre a parlé aussi de la patience ici. Thomas La prière fervente implique aussi la patience. Si quelqu'un frappe à la porte pour entrer. Ce qui moto Mais il, il ne peut pas entrer sans tout ce qu'on lui permet de d'entrée. A quoi que vous contactez ceux qui balobu Il doit attendre jusqu'à lui dit lui entre, Comme ça, il peut entrer. Et singeli azela qui n'ont pas coépissé quota. Cela est demain pour notre Père persilès. Et zali pele l'olenge mot comme pona tata na buza likolo. Nous lui devons beaucoup de respect. Et singeli te ba koto ça mingi. Nous ne sommes pas exigeants à son égard. Et te totel melaye na makambu et Lui, il connaît de bonnes choses pour nous donner. Les hommes sont très méchants, les mêmes méchants que nous sommes. Si nous donnons de bonnes choses aux gens, aux enfants, à nos enfants, à combien de raisons notre Père Céleste peut nous donner de bonnes choses Il est capable de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Il et il sait quelle chose qu'il peut nous donner. Même si l'enfant est en train de pleurer pour qu'il puisse prendre de l'acide pour boire. Est-ce qu'un Est-ce qu'un bon parapet donné à son enfant l'acide Parce qu'il connaît que si je donne l'acide à mon enfant, il va mourir. On cherche rien que de bonnes choses pour donner à nos enfants. C'est pour cela que notre Père céleste ne peut pas, ne peut pas, en aucun cas, nous donner de mauvaises choses. Il nous donne de bonnes nourritures. Au moment idéal après ça qu'à bisous bilaye à maloumane à gogo et c'est comme le cas pour le moment et lokola makamba mikolo. ça c'est pour notre bien naître spirituel Oyo yo et salim pour la boulot mon abyssaux molimo nous devons être vraiment chers frères et sœurs, et c'est tous à la peine à bande de famille balipé bassi mettre dans nos cœurs que notre père se laisse et vivant il nous protège Et il continue à nous protéger Il sait nous donner de bonnes choses Et au moment idéal C'est pourquoi en Jérémie 29, 11 Il est écrit Je, je connais le projet que j'ai formé sur vous Projet de paix et non de malheur. C'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mettons toutes choses aux mains de notre Père Céleste. Même s'il y a une situation telle que maintenant le coronavirus. Mais lui-même sait, il connaît pourquoi cela. Mais quant à nous, continuons à prier et Dieu va nous aider pour que toutes choses soient remises en ordre. Que les Très-Haut puissent nous donner beaucoup de bénédictions à travers cette parole. Que cette parole soit aggravée dans nos cœurs. Jusqu'au jour du Seigneur Amen. Amen Chers frères et sœurs, nous allons maintenant arriver dans un moment très très capital Nous allons recevoir le pardon de nos péchés Il y a un préalable nous, nous devons reconnaître nos péchés et regretter. Quelqu'un qui regrette ses péchés, lui, il peut avoir les paroles de ses péchés. À l'instar du publicain. Il a reconnu ses fautes. Et il a pleuré pour ça. Et lui, il est rentré chez lui justifié. Dieu va nous pardonner si nous regrettons nos fautes. Et prendre une décision de ne plus pécher. C'est pour cela nous invitons la chorale pour un cantique de repentance. C'est pour préparer nos cœurs. Je, je demande bien. à la chorale pour un cantique de repentance. Je demande de vous tenir debout et réunissons-nous dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. La prière de notre Père. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.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 Appartiennent dans, dans tous les, les siècles le règne, le règne la, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Sikawa Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont tous pardonnés. Que la paix de la réussite soit avec vous Amen Amen. Tendre Père Céleste Nous te remercions pour toutes choses Pour le pardon de nos péchés nous vous disons merci Pour la parole du jour nous vous disons merci Pour la parole du jour nous vous disons merci nous te disons merci pour les frères et sœurs que toi-même tu nous avais confiés. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Permets, Père éternel, que nous soyons avec toi dans toutes circonstances. Donne-nous la possibilité de mieux comprendre ta volonté. Et Donner un avenir radieux à ton Église. Et nous voulons toujours être en communication avec nos vagues de bénédiction. En unité d'esprit avec notre apôtre Patriarche. et Et tous les apôtres du Seigneur. Que les prières nous couvrent. Nous te demandons tout ceci au nom de ton Fils. Amen. Amen. Prions pour clôturer le service de gars Chère serait Père d'amour. Avec beaucoup de joie et de reconnaissance dans nos cœurs. Nous vous disons merci pour tous ceux qui nous a servi, qui nous a enseignés. Nous sommes toujours très reconnaissants à ton égard. Nous mettons sous ta protection paternelle, et paternelle les offrandes de tes enfants. Nous enfants. Bénis les offrandes de tes enfants. Bénis aussi leur labeur quotidien. Et bénis aussi, bénis aussi les sacrifices de tes enfants. Et les sacrifices de tes serviteurs. Nous voulons toujours se sacrifier pour ton œuvre. C'est pour cela nous vous demandons de nous donner beaucoup de force. Et beaucoup de zèle pour ton œuvre. Au chemin de retour, sois avec nous. Abrège le temps, Père éternel. Envoie ton fils pour nous prendre. Nous ne pouvons pas oublier notre pays et les autorités. Bénis les autorités, Bakos. les membres du gouvernement. Même les médecins qui sont en train de faire beaucoup d'efforts pour te Faites beaucoup plus que nous pouvons te demander par des vaines paroles. Nous te demandons tout ceci, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bonne Zenda et encore un abîme sur Jésus, vos lingots et ensemble, le peuple de la famille de et de la Amen. qui déclotait. Zembo qui